Ah, le dogecoin on en parle beaucoup en ce moment et euh, c'est pas anodin puisque en fait l'histoire comme on va la voir dans ce court épisode nouveau format d'ailleurs crypto culture dans lequel on va faire des résumés en fait des événements euh, et des éléments phares du monde de la crypto monnaie et donc j'inaugure ce premier format avec le dogecoin car certainement vous en avez entendu parler surtout avec l'affaire elon musk récemment et à quel point il a flambé de manière subite et pour le moins surréaliste car oui au niveau du market cap et de la capitalisation boursière donc la crypto monnaie Dogecoin atteint la dixième place ce qui n'est pas rien et ce qui la met en fait à peu près au même niveau que des grands groupes comme Starbucks et IBM. On est en droit donc de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et pourquoi en fait fondamentalement c'est étonnant, parce que vous allez le voir justement, c'est ce qu'on va voir, l'histoire du Dogecoin est pour le moins surprenante euh, de par sa création même. Alors démarrons tout de suite avec l'histoire du Dogecoin. La crypto-monnaie a été créée le 6 décembre 2013, et dès le début, elle s'est toujours considérée comme étant une blague. Et oui, ses créateurs, Billy Marcus, originaire de Portland dans l'Oregon, et Jackson Palmer, un ingénieur qui travaille, pour Adobe, ont avoué l'avoir créé en moins de trois heures. Et ils n'ont vraiment pas pris la chose au sérieux. Ils ont commencé à en parler sur des forums comme Reddit et Forchan. On ne sait pas vraiment comment expliquer l'origine purement de cette blague, car c'est en soi une blague en soi. Selon les fondateurs, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, si vous le prenez comme ça, c'était une plaisanterie. Il faut savoir que quand ils ont créé cette cryptomonnaie-là, il y avait déjà un même qui circulait, qui commençait à prendre de l'ampleur, le même du Doge, qui reprend en fait euh, la gueule, il hein, faut dire le mot, la gueule du chien japonais shiba unu ils ont repris donc ce même qui n'appartenait pas au départ dans au monde de la crypto monnaie et ils l'ont adapté à leur monnaie ils l'ont appelé comme ça le dogecoin le même en soi consiste à écrire des phrases courtes plutôt des mots écrits dans un anglais approximatif et ces mots sont censés traduire les pensées qu'a qu le chien avec lui-même et ce même a été repris dans plusieurs situations comiques, par exemple avec des chips. Mmh, mmh, very delicious. Oh mom, Doge Street. Doge flavor. Much crunchy, wow. Much, much strong, such a leader. Oh wow, very politics. Le même du Doge qui déjà commençait à prendre de l'ampleur, associé cette fois-ci avec cette cryptomonnaie-là, ça a complètement explosé. Il faut savoir que c'est un même qui a été vraiment repris par tout le monde. Et oui, le même a eu un écho très très fort. Il y a eu beaucoup beaucoup d'images de, de, qui ont été euh, publiées avec. Ne cherchez pas vraiment de sens à ces phrases-là. C'est vraiment le discours que se tient le chien avec lui-même et fondamentalement, comme on peut le dire, c'est subtilement approprié. C'est censé nous faire rire. Un mois seulement après sa création, L'engouement était déjà là et la capitalisation atteignait quand même les 60 millions de dollars. Je rappelle qu'à cette époque, c'était déjà énorme. Au dépend des fondateurs du Dogecoin, c'est une communauté qui s'est créée autour et qui s'est accaparée du Dogecoin et qui a bâti finalement des infrastructures autour de ça. L'engouement était tel pour le Dogecoin que même on a vu euh, par exemple Nintendo qui a caché un item qui faisait référence au Doge dans le jeu Les Legends of Zelda. Il a même été possible de changer la police sur YouTube en Comic Sans pendant un certain temps lorsqu'on tapait Doge. Mail. Enfin, bref, vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que le même a vraiment été repris par les institutions et par la communauté Dogecoin. Cela dit, à ce moment-là, on est tous d'accord que c'est une crypto-monnaie drôle et qu'elle est faite pour faire rire. Personne ne la prend vraiment au sérieux. Mais vous allez voir que petit à petit, malgré le fait que tout le monde sachait que c'était une crypto-monnaie non sérieuse et drôle, il y a eu quand même une communauté qui s'est créée autour de ça et qui a cherché à construire une sorte d'infrastructure avec cette crypto là c'est-à-dire qu'il y a eu des faussettes qui se sont créées, par exemple, les fameux robinets où on peut gagner des doges. On a aussi envoyé des pourboires en Doge. Enfin bref, petit à petit, en fait, ça a commencé à se répandre dans la cryptosphère, tout en sachant que c'était une crypto-monnaie drôle, donc on l'utilisait pour certains jeux, etc. Rien de spécial jusque-là. Alors, il y a eu un événement vraiment marquant dans l'histoire du Dogecoin. Trois semaines après sa création, il y a eu un grand piratage. Il y a eu un hack, en fait, de 20 millions de Doge qui ont été volés. Bon, les piratages dans le domaine des crypto-monnaies, vous le savez, c'est hélas. En tous les cas, c'était assez fréquent à l'époque, ça l'est beaucoup moins maintenant et c'est pas tant le hack comme je le dis souvent qui est important que la façon dont on le gère et vous allez voir que justement, ce qui a été intéressant dans l'histoire du Dogecoin, c'est que ce hack a été géré d'une façon vraiment surprenante. Il y a eu un fonds qui a été créé, le Save Dogemas, qui a permis de corriger la faille et surtout qui a permis de rendre l'argent, les Dogecoins volés, à ceux qui en avaient perdu. On s'est rendu compte à ce moment-là que derrière la blague, derrière la blague du Dogecoin, en fait, il y avait une vraie communauté plutôt généreuse et humaine. Ça, ça a été vraiment marquant, on s'en est rendu compte à ce moment-là en fait, et ça, ça a été vraiment un tournant en fait dans la considération du Dogecoin qui même si c'était une blague, on s'est rendu compte que la communauté derrière, elle prenait quand même ça au sérieux. Elle est même allée encore plus loin dans son côté humanitaire et elle a fait des dons pour des associations de construction de puits au Kenya. Il y a quand même eu plus de 50 000 dollars envoyés. Ils ont aidé des associations qui connectaient les chiens d'assistants avec les enfants. Ils ont financé comme ça pas mal de projets philanthropiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont jamais nié que le Dogecoin était une blague. Ils ont aussi financer des projets plutôt farfelus ou drôles, comme le fait de sponsoriser un utilisateur de Reddit pour la course du NASCAR, un utilisateur qui avait que 16 ans et qui était passionné de cette course. On peut aussi parler de leur financement de l'équipe jamaïcaine de Bob Slate pour participer aux Jeux Olympiques de Sochi. L'équipe avait réussi à être qualifiée pour la première fois depuis 2002 et c'était donc une manière de supporter pleinement cette équipe qui n'avait pas les moyens d'y participer. En tout cas, ces exemples-là, parce qu'il y en a quand même pas mal, nous montrent que la communauté Dogecoin, elle est vraiment généreuse et elle se donne les moyens, en fait, d'aider de, des personnes qui sont dans le besoin et qui font partie de la communauté. Ça, vraiment, je dois vraiment insister là-dessus, parce que de toutes les crypto-monnaies qui existent, et il y en a beaucoup qui existent, euh, il n'y en a aucune qui a réussi à financer des projets comme ça, des projets vraiment philanthropiques, vraiment humanitaires, et dans un but totalement désintéressé. C'est-à-dire que là, ils ne recherchaient pas les profits, et ça, dans le monde des de mener, clairement, c'est assez rare. Et c'est vraiment ça qui fait la particularité de Dogecoin car même si ça reste une plaisanterie comme ça dans l'idée et dans la création, il n'empêche que par la suite les projets qu'elle finance n'est pas une blague, elle réussit à lever des fonds et elle le fait souvent pour la bonne cause. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et quand on parle de Dogecoin, retenez l'idée de la plaisanterie mais retenez aussi l'idée des financements philanthropiques parce que vous allez voir qu'en fait ça peut devenir un pilier dans sa création car même si au départ elle n'avait pas d'objectif propre à part le fait de faire rire il se peut que maintenant elle commence à chercher un principe et si je vous dis ça je ne sors pas de nulle part en fait ça vient aussi d'une de, dernière lettre une lettre ouverte qui a été écrite par l'un des fondateurs qui a été postée sur le groupe reddit qui s'appelle TrueValue et qu'on peut consulter en ligne hein, que vous pouvez regarder maintenant et qu'on peut traduire par la valeur vraie la valeur juste du dogecoin et dans cette lettre là, qui est très intéressante, surtout qu'elle a été écrite par le fondateur en fait a posteriori, des années après la création du Doge, dans lequel il insiste sur le fait que finalement, ce qui serait bien pour le Dogecoin, c'est qu'elle continue à rester comme elle est, c'est-à-dire une Dogecoin et une communauté solide et forte qui finance des projets intéressants et qui agit pour la bonne cause. Et il rappelle au passage qu'il est plutôt déçu de certains aspects de la cryptomonnaie, du monde de la cryptomonnaie avec une course effrénée pour le profit, une avidité des gains, enfin, des projets qui ne sont pas nécessairement utiles, et que lui, il aimerait bien, en tous les cas, parce qu'il fait plus partie du projet, mais il aimerait bien que le Dogecoin reste sur ses valeurs fondamentales, qu'elle continue de faire des actions pour la bonne cause, euh, qu'elle continue de financer des projets simples et même drôles, et qu'elle reste fondamentalement une crypto plutôt sympathique et tournée vers le bien. En gros, quoi, il dit que ce serait bien que le Dogecoin reste sur des valeurs vraies et justes, apporter plus de valeurs positives à ce monde qui est déjà un peu en difficulté. Et c'est ce qui rendrait le Dogecoin intéressant pour lui et qui lui donnerait indirectement une valeur. C'est comme ça qu'il conclut sa lettre. Voilà, maintenant, on peut bien sûr se poser la question à savoir est-ce que le Dogecoin va rester comme ça Est-ce que ça va être une communauté qui va chercher à faire le bien ou est-ce qu'au contraire elle va aussi succomber à la tentation de l'avidité et de la cupidité, surtout avec ce qu'on a vu de la flambée des prix Alors avant de clôturer cette courte vidéo, euh, j'aimerais vous parler rapidement des particularités du Dogecoin parce que oui, hein, mine de rien, ça reste quand même une vraie crypto-monnaie et que si ça ça reste fondamentalement une plaisanterie, ça reste aussi un actif que l'on peut échanger et qui s'échange. Car il faut savoir que le Dogecoin, on le trouve sur des plateformes d'échange, c'est-à-dire que vous pouvez le trader, on le trouve sur Binance, etc. Et euh, il est particulièrement utilisé dans certains jeux et en tant que pourboire. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, il faut savoir qu'à la base, les fondateurs avaient tablé sur un montant maximal de 100 milliards de pièces, ce qui est énorme déjà. Je vous rappelle que le bitcoin en comparaison, lui, est limité à 21 millions de bitcoins. Seulement quelques temps plus tard, la communauté a décidé que l'émission du Doge serait finalement illimitée. Alors ça va à contrario de la plupart des autres crypto-monnaies qui sont déflationnistes par définition parce qu'elle limite l'offre de crypto disponible, Tandis que le Dogecoin, lui, serait alors inflationniste, ce qui en fait déjà une monnaie spécifique où on n'aurait pas envie de spéculer outre mesure dessus. Il faut aussi savoir que le Dogecoin est une crypto-monnaie qui se mine. Il y a donc des mineurs qui gagnent des doges via le minage en tous les cas, comme vous savez, le minage, c'est plutôt adapté pour les personnes qui ont quand même un background dans l'informatique et le minage en général. Pour ceux que ça intéresse, sachez que c'est possible. Il y a aussi un portefeuille officiel du Dogecoin qu'on peut télécharger sur le site officiel. Mais si vous voulez un usage plus pratique, je vous conseille quand même de l'utiliser sur des plateformes d'échange. Ce sera plus simple. En tous les cas, voilà ce qu'il fallait savoir sur le Dogecoin. Et pour clore la vidéo, on peut se poser la question paradoxale à souhait de savoir est-ce qu'on peut prendre le Dogecoin au Sérieux. Alors je ne peux pas vous donner une réponse dans l'absolu. Euh, mais n'oubliez jamais que le Dogecoin a été vraiment créé pour en rire, pour une, comme une blague. C'est vraiment une crypto-monnaie atypique et euh, peut-être qu'elle n'est pas idéale pour la spéculation ou quoi, mais il s'avère que, comme on l'a vu hein, dans cette vidéo, elle peut être quand même utile parce que la communauté est forte. Et il faut savoir que dans le monde des crypto-monnaies, il faut savoir aussi que le Dogecoin révèle aussi le fonctionnement des crypto-monnaies dans leur ensemble. C'est-à-dire que la vraie valeur qu'on donne aux crypto-monnaies, elle vient de la confiance qu'on leur donne. Si le Bitcoin atteint des sommets Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est indexé sur de l'or ou une valeur comme ça dans l'absolu qu'on connaîtrait, c'est simplement parce qu'une grosse communauté, une communauté toujours plus grande, lui accorde de la valeur et qu'elle fait confiance, en fait, à cette crypto-monnaie-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, des personnes veulent être payées en Bitcoin, veulent en avoir, etc. Et donc, c'est vraiment la confiance qui bâtit la valeur d'une crypto-monnaie. Et ce qu'on peut voir avec le Dogecoin, c'est que malgré tout, malgré la blague, etc., il y a des personnes qui en veulent, on se l'échange, en plus, elle est pratique, la communauté s'agrandit, et on commence à lui trouver une utilité et des principes. Ça pourrait très bien en faire une crypto-monnaie légitime, même si elle n'aura jamais le même statut que les autres crypto-monnaies. Et euh, voilà ce que je peux dire moi personnellement pour finir, c'est que bah, ça fait du bien aussi euh, d'avoir une cryptomonnaie comme ça qui se prend pas au sérieux, ça détend l'atmosphère. Et puis voilà, on peut très bien admettre qu'il y ait plusieurs cryptomonnaies, dont une comme ça qui serait plus farfelue qu'une autre, plus légère en tous les cas, et qui n'aurait pas plus de prétention que ce qu'elle est. Euh, et une belle plaisanterie, ça fait pas de mal de rire, voilà tout simplement. Et sur ces jolis mots, cette belle philosophie, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que. Vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout, bon c'était pas très difficile, c'était pas très long, mais euh, j'aimerais quand même vous remercier et à votre avis comment je vais le faire Eh bien je vais vous envoyer des doges. Euh, alors je ne suis pas Crésus en doge, ni Crésus tout court, mais j'ai quand même quelques doges et en plus euh, j'ai quand même envie d'en envoyer, de participer un peu à cette communauté là. Je vais pas envoyer des milliers de doges, mais voilà une dizaine, vingtaine de doge euh, par adresse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire en fait tout simplement votre adresse euh, doge. Si vous n'en avez pas une, bon bah j'ai mis des liens, euh, j'ai mis un lien binance si vous voulez passer par mon lien affilié euh, il y a une réduction de 10% sur tous les frais donc voilà en plus et euh, voilà je vous enverrai des doges avec joie je serai contente de le faire et un peu de participer un peu à ce projet que euh, que je ne prends pas vraiment au sérieux mais qui me fait aussi pas mal délirer. alors voilà prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus sérieuse cette fois ci